Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui on va comparer les deux plus gros KVK du moment qui viennent de Pop Notamment le mien avec un troisième gros KVK, évidemment le 1365 qu'on ira voir Il y a eu l'ouverture des portes énormissime, un vendredi spécial KVK donc Mais avant cela les amis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 Les amis, commençons donc tout de suite par mon KvK. On ira par la suite voir l'ouverture énormissime des portes de niveau 4 qui a eu lieu. Hier en milieu d'après-midi pour le 13-65. Mais on va comparer le pré-KVK à la veille de la croisade. On va comparer le pré-KVK de mon KVK avec celui du second très gros KVK en cours. Vous allez le voir, c'est du très très lourd. D'un côté, on a Baba, Arvix et d'autres énormissimes baleines du 15-56. Hein, le 24, enfin ex-15-56, hein, maintenant le 24 89, hein, et on va voir ce que ça donne par rapport au second gros KVK, ah, celui notamment avec le 10-34 des One V, et comparons après une petite journée à peu près à farmer la première journée du pré kvk regardez déjà les deux classements généraux alors ce n'est pas en temps réel hein. je l'ai fait hier soir merci à Koala pour les screens j'ai comparé hier soir les deux royaumes et donc là ça a bien évolué durant la nuit sachant qu'en plus hein, ça évolue fortement chez nous durant la nuit puisqu'on est sur des royaumes de roya un royaume coréen mais c'est pareil hein. chez les 1 v par exemple ça évolue aussi très grandement la Nuit donc par exemple hier le classement de royaume hein, le vous avez le top 5, le premier sur le royaume des 1V, enfin sur le royaume sur le KvK des One V était à un niveau relativement plus élevé. Que sur mon KVK assez impressionnant hein, la différence. Sur mon royaume le premier était à enfin le premier royaume bien évidemment était le 1647. Il était à 164 213 000. Le deuxième était le 13. Enfin c'est pas mon royaume pardon c'est celui des OneV. Le deuxième était le 1307 avec 158 millions 570 et ça, 78. Et le troisième était le royaume de Métis, celui de Koala, le 1079 avec 121 millions. Et vous le voyez, quatre royaumes au-dessus des 100 millions puisque le 1188 quatrième était aussi à 104 millions. Sur mon royaume, alors c'est un petit peu différent, sur mon KVK, le 2489 était en tête avec 104 millions. C'était le seul au-dessus des 100 millions le 27 88 deuxième 94 millions, le 27 35e avec 91 millions, puis le 14 84 notre allié 89 millions à la 4e position et nous en 5e position à 71 millions. Donc on peut le voir, le 24 89 actuellement malgré ses grosses baleines était très loin, plus de 50% plus loin. Que le royaume de Cometela, le 16-47 hein, et le 13-07 aussi, qui était juste derrière. Bref, un très très gros pré-KVK sur cette première journée. Vous le voyez, hein, sur le comparatif, il nous restait un jour 3h45 et 15 secondes du côté du 16-47, hein, quand nous, de notre côté, on était à un jour 3h31 et 55 secondes. Donc, c'est quasi identique, hein. il n'y a que peu de différence comparons à présent le classement individuel puisque ça permet de voir aussi les baleines qui se démarquent. On va faire le top 10 des deux côtés du côté euh, du 24,89 et leur méga baleine, le premier après un peu plus un peu moins d'une journée était à 3 millions 101 mille le deuxième 24.89 aussi était à 2.646.000, le troisième était à 2 2.625.000 et après on était toujours au-dessus des 2 millions, c'était le troisième était le 14.74, je peux vous donner une petite info, hein. le, le, pro, le premier de mon royaume donc qui est des 74NV est actuellement premier, la nuit lui a permis de prendre la pole position normale encore une fois, il est en horaire asiatique, du côté du du 13, du 10, 19, pardon, et du 10, 34, c'est différent. Le premier est un joueur des 1034. Il a bien, bien plus hein, que le premier chez nous. Il a 5 887 000. Le deuxième, 4 781 000. C'est aussi un joueur des 1V. Le premier, non 1V. Et le troisième, Loki, des LV, 3 756 000. Et pareil, hein, jusqu'au cinquième, on est au-dessus de 3 millions. Autant vous dire, en score individuel, ils sont nettement au-dessus que nous, que sur mon KvK. Hein. Et si on regarde le, les dix premiers, le dixième sur leur KvK est à 2 408 000, hein, quand le dixième sur mon KvK à ce moment-là était à 2 289. 000. On voit que ça se tasse et qu'on retrouve des scores équivalents. On va voir, hein. tout va jouer de toute façon à l'étape numéro 2, l'étape de la création de troupes puisque c'est là que ceux qui ont des CB infinis vont claquer un max. Alors normalement, les One V à ce petit jeu là sont un petit peu les boss mais... Arvix, Faux, Baba ont aussi des très très grosses CB. On va voir qui sera le plus gros spender de ces deux KVK réunis. En tout cas, ça promet à ce stade du très très lourd. On attend au moment où je record, il reste 16h37 et 31 secondes pour l'étape 1. Le premier de mon côté est à 145 millions, vous le voyez malgré la nuit. Le 24,89 à 144 millions, il a moins avec euh, pourtant hein, près de 10 heures de décalage. À présent, 10 heures plus tard, il a moins tout de même que hier, 10 heures plus tôt. Le premier de l'or KVK, du KVK du 13.07, ça promet vraiment du très, très lourd. On va aller à présent voir cette ouverture énormissime de porte du côté du 13.05. Hein. Ça a été du 13.05, du 13.65. Le vendredi, on est fatigué. 13.65 ça a promis du lourd. Je vous avais dit, hein, on allait avoir principalement une grosse zone de fight. Hein. Eh bien, on va aller voir si on en a bien eu une ou deux. Ou s'il si y a des oufs qui ont été se suicider sur le euh, 1960, par exemple, sur les 60 GT. Regardez déjà. On n'a plus que 6 royaumes impérium Le 21-42, si je ne dis pas de bêtises, et hier a été impérium. Maintenant, il ne l'est plus. Donc en haut à droite, entre le 15-34, le 21-42 et le 17-86, il y a eu forcément de la fight avant même D'aller voir, hein. on peut tout de suite le constater. Allez, on se connecte dessus et on va voir ce que ça a donné. Déjà, du côté du... Alors, de ce côté-là, il n'y a pas de fight, hein. on le sait. Le 1365 est détente. Regardons la répartition des bâtiments qui a été faite. Le 1365, il a dit déjà au sud, nous... On prend tout, regardez, ils sont laissés. Euh, ils ont même pas laissé deux bâtiments, puisque celui-là, ils vont, ils, vont, ils vont le prendre, c'est assez hallucinant, cette répartition du partage. Ils leur ont laissé juste un hieron, donc, et encore, est-ce qu'ils vont vraiment le laisser Mais le 1365 au sud a laissé un hieron, au nord, est-ce qu'il a laissé quelque chose Au nord, il a l'air d'avoir, par rapport au positionnement, hein, je dis ça, il a l'air d'avoir laissé... Que dalle, on va voir hein, s'ils vont partager les hierons ou pas. Mais pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir un gros gros partage euh, du 13-65. Ça peut créer des embrouilles, ça, on verra bien. Au sud, évidemment, les 60GT n'ont laissé aucune place à leur adversaire. Ils sont déjà direct enfermés, Enfin, ils ont même pas, à mon avis, essayé de sortir. Ils n'ont rien fait. De l'autre côté, en macha, ils n'ont pas de zone de fight. Et regardez, en macha, le 1960, lui... Partage, il n'y a pas de problème. Hein. Y a, euh, ils ont même laissé la zone entièrement à euh, leurs alliés. Franchement, beaucoup plus propre hein, que la découpe euh, de l'autre côté. Alors, c'est peut-être une découpe temporaire du 13,65. Hein, mais, euh, mais je ne pense pas qu'ils vont avoir euh, qu leur flag. Il leur a suffi de mettre des forteresses. Ils ont l'air quand même d'avoir pris quasiment l'intégralité des deux zones. Alors, c'est peut-être convenu, mais, euh, mais ça ne me paraît pas très très fair tout ça. On va bien voir. De l'autre côté, un petit partage en Occurie Oui, ils n'ont qu'un qu seul hieron, hein, les Bleu Ciel, les 62 JP, nos de royaume japonais mais c'est normal ils ont quasi toute la zone de l'autre côté donc euh, c'est un bon équilibre en broco là on est aussi avec des alliés et au sud enfin ils sont avec des alliés les 1960 c'est le 10 93 hein. le 10 93 lui aussi hein, il a bien partagé propre il a ah ben, Partager, En tout cas c'est ce qui est convenu mais il a pris toute la zone au nord Enfin leurs, leurs alliés ne sont pas sortis de, de Leverkusen C'est étonnant pourquoi ils sont pas sortis Enfin non ils ont dû se concentrer au nord c'est pour ça Mais à mon avis le 1093 partagera, le 1093 a toujours partagé Et regardez on en arrive sur ce magnifique fight Un beau Rise of Fortress Regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 forteresses de euh, poser. Ça fait plaisir. 18, la 19e, elle n'est euh, pas euh, sortie. 18 forteresses, c'est un petit hommage au 1093 au sud. Le 1093 qui est l'inventeur de cette stratégie du Rise of Forteress. Hein. Donc, euh, une bonne dédicace pour eux. Et là, regardez, donc ils sont bien sortis. Et combien brûle C'est ça la grosse question. Les PX34 hein, sont là. Les SS34 sont là. Leur but aurait été, à mon avis, d'essayer de leur bloquer l'accès au port mais c'est mort attendez regardez ça a sauté là est ce que les 42 df est ce que de ce côté là ça va brûler ou pas ça rame un petit peu ça veut dire qu'on a des zones de fight on va voir ce qui se fight. alors là ça ne brûle pas est ce que ça brûle d'un autre côté regardons ce qui brûle ou pas de ce côté là donc rien ça a l'air d'être bien en place ici c'est bien en place aussi il n'y a pas de, de problématique sur ces zones là ici oh, regardons ici les flags sont bien donc on est sur des zones où ils sont contre eux. ils n'ont pas été encore disputés sur cette zone-là en revanche c'est sur les fights se concentrent sur ces deux zones-là la zone d'appui avec les PX34 là j'ai aucun doute sur le fait que bien sûr regardez c'est là que ça se passe il y a un petit euh, pont il suffirait qu'ils mettent masse Troupe ici et fait lui, faire une belle murder ball ici Qu'est-ce qui brûle ici Est-ce que quelque chose brûle Déjà, il s'avance davantage, on le voit, il y a un flag qui est posé, on continue sur le côté, c'est ici que ça se passe il a rien qui brûle c'est étonnant il n'y a rien qui brûle pourtant on a des points de euh, d'accroche hein, des points de contact sur ces côtés là pourtant rien ne brûle ça veut dire qu'on a de la grosse grosse défense ça se déplace ici ça rentre ici regardons de l'autre côté sur les autres points sur ces côtés là notamment je suis étonné de voir les 86 qui tiennent plutôt hein, avec cette technique du front alors ici ça a brûlé mais ça ne brûle plus non, non, ils tiennent. Hein. Je pensais que à cette heure-là, surtout vu que ça a ouvert maintenant il y a plus de 10 heures. Je pensais qu'il y aurait plus de zones qui seraient brûlées du côté de leurs adversaires parce que les PX34 sont lourds. Mais non, c'est même un drapeau... Ah là, non, ok, c'est bien un drapeau des 86 qui brûle ici. Ils l'ont brûlé avec ce point de contact-là. Normalement, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ce point de contact-là qui leur a permis de brûler. Est-ce qu'ils essaient de couper ici aussi Ils essayent de couper aussi ici. Ça va couper aussi ici. Bon. Ils vont essayer de les bloquer sur le côté-là pour aller fermer cette porte-là. Mais pour le moment, les 86 tiennent plutôt pas mal sur ce côté-là. Enfin, les 86 ne sont pas tout seuls. Hein. Ils sont deux royaumes hein, avec les 42. Mais je suis étonné de l'avancée des 42 sur le côté. Et surtout il n'ait pas été encore stoppé sur ce côté-là. Hein, Qu'il n'y ait pas de point de contact des SS-34 pour définitivement les brûler. Si on regarde là, vous voyez, ça ne, ça ne brûlait pas, ou peut-être que je n'ai pas regardé au bon endroit, mais ça ne brûle pas. Voilà. Ah si, maintenant, ça brûle. Ok, je n'avais pas regardé au bon endroit. Là, ça brûle, mais quand même, ils sont euh, relativement avancés. Ça va être compliqué euh, pour les SS-34 et les PX-34. J'aurais parié sur quelque chose de plus violent, de récupérer tout le territoire. Ils vont avoir beaucoup de forteresses à brûler, et pour le moment, aucune ne brûle sauf si je l'ai raté mais aucune ne brûle sachant qu'il va falloir une journée et demie pour faire brûler une forteresse ça va être très très long du côté des ss34 hein, de remonter ça après dans l'absolu hein, ils s'en foutent puisqu'ils ont quand même cette porte là niveau 5 hein, pour rentrer mais la différence c'est qu'ils vont pouvoir laisser un passage, s'ils tiennent cette porte-là, ils vont pouvoir laisser un passage sur cette porte, donc au 10-93, hein, et le 10-93 pour arriver rapidement, venir les aider après l'ouverture des portes de niveau 5, alors c'est pas pour tout de suite, l'ouverture des portes de niveau 5, si je ne dis pas de bêtises, il y a au moins une dizaine de jours avant, euh, avant cette ouverture. Très intéressant hein, sur ce côté ce qui se passe. Vraiment un très très beau KvK en perspective. Je ne pensais pas que nos amis des 42 et des 86 allaient pouvoir tenir comme ça. De l'autre côté, on finit le tour. Hein. En Sakaka, il n'y a pas de discussion puisque c'est deux alliés. Mais. Ils ne sont pas sortis non plus. Hein. Les 34, le 134, ils ont concentré leurs forces au sud. Mais il y aura quand même un partage. Ce n'est pas pour ça que leur adversaire a tout pris. Et sur le dernier côté, hein, sur la Havane, en contact avec justement le 365, on a déjà vu. Il n'y a pas l'air d'avoir un gros, gros partage. Si ce n'est au niveau de la porte. Donc on l'a bien compris, sur cette découpe hein, au sud en Zarat, hein, la préoccupation du 1365 va être en chiqui d'aller attaquer les 60GT dès l'ouverture des portes de niveau 5. On est sur un schéma qu'on avait prédit, sur un schéma très classique. Mais vraiment très, très intéressant. C'est tout pour ce KvK, les amis. On va finir la semaine, les amis, avec quelques infos et une petite ouverture de coffre. On commence par la petite ouverture de coffre. Petite info hein, sur les commandants. Au niveau de l'ouverture de coffre, évidemment, sur les coffres légendaires, ça n'avance pas. Mais une petite ouverture de coffre en or, une petite à 16 clés et une petite à 44 clés. Alors, en ce moment... Sur les coffres d'équipement en cristal, j'ai l'impression que le drop rate a été augmenté par l'élite. Alors, je vérifierai ça dès que je récupérerai un accès au serveur de test. Mais vous le voyez, hein, même avec 44 clés, je trouve que j'ai des bons tirages. J'ai un cuir épique avec 44 clés. J'ai pas mal de cuir élite. Regardez, j'en ai 10 c'est un très très bon tirage et bon, j'ai les plans de griffe du gardien mais c'est quand même un plan épique. Je trouve qu'au niveau des matériaux en tout cas, seulement 44 clés, c'est un excellent tirage. Donc si vous avez des clés de cristal, c'est peut-être le moment de tester, de faire des petites ouvertures. Si vous en avez vraiment beaucoup, faites des ouvertures par 10 pour voir si c'est vraiment bon et après vous ouvrez tout. Au niveau des coffres en or, en revanche, c'est toujours aussi éclaté. Alors là... J'ouvre cette clé, je récupère 17 César. Au moment où je vous dis c'est éclaté, je récupère 17 César pour 16 clés, C'est un excellent tirage, même si César est déjà expertisé. Mais en ce moment, j'ai des doutes aussi sur le fait que les coffres en or sont un petit peu, voire énormément éclatés. Les amis, on finit avec les infos, comme je vous l'ai dit. Je vous ai montré récemment des leaks sur les commandants légendaires à venir. Eh bien, il semblerait que pour le moment... Lily temporise un petit peu et on aura les commandants légendaires qui sortent avec un tout petit peu de retard. Ils auraient déjà dû être annoncés là Eh bien les deux nouveaux commandants légendaires ne le sont toujours pas. Ne me demandez pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi mais tant les sources sur les leaks de commandants que les sources officielles ne disent plus rien et c'est le calme plat. Peut-être dû au nouvel an chinois, mais à mon avis, ils ont pris sûrement un petit peu de retard sur les nouveaux commandants. Si vous comparez le délai de sortie et le rythme des nouveaux commandants, il est un tout petit peu rallongé en ce début d'année. Est-ce que c'est signe d'un nouveau méga patch Certains disent que c'est dû au fait que le musée version 2 devrait sortir sous peu. Eh bien, normalement, le musée devrait arriver juste avant l'été en V2. Il ne devrait pas arriver tout de suite, mais peut-être...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 Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK.